Donc aujourd'hui, c'est Alexandra qui nous fait l'honneur de nous parler de l'hyperprolactinémie. Alors, j'étais pas au courant du sujet, mais comme je l'ai dit en off, euh, je suis très contente euh, qu'elle en parle parce que ça, c'est un, un problème très fréquent euh, et notamment qu'on a rencontré à plusieurs reprises euh, en unité d'hospite. Je voulais qu'on l'aborde le, le semestre précédent. Ça n'a pas été retenu, on va dire, par les internes. Mais donc voilà, je suis très contente. J'imagine que tu vas aborder ça et d'un point de vue... Euh, Enfin, d'un point de vue général, et notamment thérapeutique et la conduite à tenir. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, bah, je, te, je, te, je te laisse la parole. Voilà, d'accord. Bah, je me représente. Donc, je suis Alexandra Garosi. Je suis interne donc, en psychiatrie en sixième semestre. Euh, donc, je me suis intéressée effectivement à l'hyperprolactinémie parce qu'on est souvent confronté au centre expert schizophrénie, donc chez des patients sous antipsychotiques. J'avais envie de voir un petit peu s'il y avait des, bah, déjà des traitements plus, plus hyperprolactinémiants que d'autres, euh, dans les études, s'il si bon, y avait des études là-dessus, s'il y avait un petit peu des conduites à tenir, notamment, euh, est-ce qu'il y avait un cut-off à partir duquel, par exemple, on devait vraiment chercher euh, une tumeur à la prolactine ou pas Est-ce qu'il y avait des, des surveillances à faire euh, Est-ce qu'il y avait des conséquences à long terme Donc, j'ai voulu m'intéresser à ça. Euh, donc D'abord, je vais vous parler d'un cas clinique donc, qui m'avait interpellé parce que c'était une patiente donc, qui avait une hyperprolactinie assez importante. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de la physio, donc de, de la prolactine et enfin une revue de la littérature. Alors pour le cas clinique, donc c'était une patiente dont Madame D de 22 ans qui avait un trouble schizoaffectif euh, donc elle nous avait été adressée au centre expert donc pour euh, un avis en fait thérapeutique et pour euh, une orientation en réhabilitation psychosociale donc c'était une patiente qui était suivie donc par euh, le centre hospitalier Edouard Toulouse euh, donc elle avait débuté sa pathologie donc à 17 ans donc en 2016 euh, et nous on l'a vu en visite initiale donc c'était euh, fin mars 2021. Alors, au niveau de ses antécédents, donc euh, on avait un antécédent familial, donc euh, pas d'antécédent psychiatrique, mais plutôt des antécédents de cancer. Cancer du côlon chez le père et un cancer du sein chez la mère qui en était décédée. Euh, mode de vie, donc c'était une patiente qui était assez peu autonome, hein, qui vivait avec son père, qui ne travaillait pas, euh, qui avait un compagnon quand même depuis deux ans et qui touchait donc la hache. Au niveau des toxiques, donc elle avait un tabagisme actif à 13,5 paquets années. Au niveau du cannabis, elle, elle m'avait dit qu'elle avait arrêté il y a un mois, mais il y avait quand même une bonne consommation, 4 juin par jour depuis 9 ans. Et cocaïne, il y avait une consommation euh, active. donc Elle en consommait au moins 6 fois par an, et la dernière consommation remontait à octobre. Et euh, donc l'alcool occasionnel. Au niveau de ses traitements, donc, elle avait de la rispéridone euh, 9 mg par jour euh, depuis octobre 2020, sa dernière décompensation et sa dernière hospitalisation à Édouard-Toulouse. Euh, de la loxapine et du diazépam, Donc il y avait un défaut d'observance probable parce qu'en fait, elle avait fait plusieurs décompensations. C'était à chaque fois un arrêt de traitement. et elle avait un INSA qui n'était pas bon du tout. Euh, donc elle reportait des, pas mal d'effets indésirables. Donc une asthénie, une hyposialorée, une constipation et surtout une galactorée qui évoluait depuis plusieurs mois. Je ne savais pas exactement depuis combien de mois, mais elle me dit que ça faisait assez longtemps. Et effectivement, à l'examen clinique, il y avait vraiment une frange galactorée. Donc on a dosé la prolactine. Donc la prolactinémie était à plus de 8 fois la normale à 2824 000 par litre. On a dosé les psychotropes aussi, donc la rispéridone était sous-dosée, donc probablement un défaut d'observance chez cette patiente. Et au niveau des cytochromes, donc on avait un métabolisme normal et intermédiaire. En tout cas, ça ne perturbait pas le métabolisme des traitements. Alors maintenant, je vais vous parler donc rapidement de la, de la prolactine, de la physiologie. Donc la prolactine, c'est l'hormone lactotrope, donc elle est synthétisée donc, par les cellules de l'antéhypophyse majoritairement, mais aussi par euh, d'autres éléments donc, comme l'hypothalamus, les glandes mammaires, par exemple, les cellules immunitaires, mais de façon plus euh, secondaire. Alors la sécrétion pulsatile, donc de plusieurs pics euh, dans la journée, elle a plusieurs rôles. Donc notamment, elle régule euh, l'axe gonadotrope, donc elle régule euh, les hormones euh, Sexuelle, donc elle a une fonction dans la reproduction, euh, dans, dans, aussi dans le développement mammaire, la production de lait donc, pendant la grossesse, un rôle immunitaire aussi, bon, tous ces rôles n'ont pas été totalement élucidés, donc c'est encore en cours de recherche. Euh, elle est régulée donc, par plusieurs euh, éléments. Donc, il y a euh, notamment donc, euh, ce qui nous intéresse avec les antipsychotiques, donc, on a la sérotonine qui active sa sécrétion et la dopamine qui est un puissant inhibiteur de sa sécrétion. Donc là, je vous ai mis quand même les normes. Donc on parle d'hyperprolactinémie globalement, quand on est supérieur à 532 mille par litre. Donc ça fait, euh, ouais, en anogramme par millilitre, ça fait 25 à peu près, hein, si on trouve ça pas mal dans les études aussi. Alors, euh, donc pour ce qui est de la régulation... Donc là, je vous ai mis un schéma. Globalement, donc, euh, il y a les neurones en fait, les, les neurones dopaminergiques donc, qui font partie du TISA système, qui sont au niveau de l'hypothalamus, ils sécrète la dopamine, qui donc, euh, va dans le système porte hypothalamo hypophysaire et se fixe sur les récepteurs d 2 hypophysaire Et donc, ça va inhiber la sécrétion de, de, de prolactine. Pardon. Ensuite, la sérotonine, donc, elle a une ac deux actions, globalement, directes et indirectes, sur euh, la sécrétion de prolactine. Soit elle agit directement au niveau des récepteurs 5HT2A, donc hypophysaire, pour activer la sécrétion de prolactine, ou c'est indirect sur des récepteurs hypothalamiques et elle active la sécrétion de cytocine et de VIP, qui sont des activateurs de la sécrétion de prolactine. Donc globalement, dopamine, ça et la sérotonine, ça active. Alors, l'hyperprolactinémie, il y a différentes conséquences, à court terme et à long terme. Donc au moins deux sexes, on a des troubles de la libido, surpoids, obésité... Pour les femmes, c'est tout ce qui est troubles du cycle menstruel, euh, trouble d'ovulation, galactorée, hirsutisme aussi, parce que par la, la, donc baisse en fait, euh, les hormones sexuelles, les oestrogènes, et du coup, en il fait, y a une balance entre les oestrogènes et les androgènes qui est donc perturbée, donc un hirsutisme. Chez les hommes, c'est hypoazoospermie, gynécomastie, dysfonction érectile. À long terme, il y a une perte de minéralisation osseuse, donc c'est par la baisse des hormones sexuelles. Et l'augmentation de risque de cancer du sein, c'est parce qu'en fait, la prolactine a un rôle de prolifération sur les cellules mammaires. Alors, au niveau des étiologies, on a les étiologies physiologiques, donc on a la grossesse, l'allaitement, donc ça, évidemment, c'est la prolactine qui s'élève, et les causes donc, pathologiques. Donc, on a les tumeurs sécrétantes, donc les adénomes hypophysaires principalement. Euh, l'insuffisance rénale, c'est parce que du coup, euh, la prolactine est euh, excrétée en particulier par le rein, donc euh, l'insuffisance rénale fait qu'elle s'élève. Et l'hypothyroïdie, euh, c'est parce qu'en fait, qu il y a la TRH hypothalamique qui est euh, activateur du coup, en fait, de la synthèse de prolactine. Donc en cas d'hypothyroïdie, elle s'élève et du coup, il y a une élévation de la prolactine. Alors, moi, je me suis du coup particulièrement intéressée donc, aux causes pharmaco-induites, donc les antipsychotiques. Euh, donc il y a deux revues. Donc il y en a une de, 2017, une de 2007, pardon, une de 2014. Donc qui s'intéressait un petit peu, donc euh, enfin, qui s'intéressait aux antipsychotiques et en particulier à ce qui faisait leur potentiel hyperprolactinémiant. Donc elle parlait donc de l'affinité donc pour les récepteurs D2. Donc euh, comme on voit dans le schéma du haut, donc euh, voit, donc la capacité de l'antipsychotique à se fixer sur le récepteur D2 et donc à entraîner une levée d'inhibition. Donc euh, du coup une activation de la synthèse de prolactine. Et le passage de la barrière hémato donc euh, c'est-à-dire que ceux qui passent moins la barrière hémato donc ont tendance à plus s'accumuler sur l'hypophyse et donc à plus donner un effet euh, hyperprolactinémiant en se mettant sur le récepteur D2, sachant que donc, en se mettant sur les récepteurs 5-HT2A, donc les antipsychotiques qui sont très 5-HT2A, du coup, ont plus tendance du coup à mieux réguler parce que du coup ils sont sur les récepteurs D2, donc là il y a une inhibition et le fait de se mettre sur les 5-HT2A, ça bloque la sérotonine qui active, donc c'est censé mieux équilibrer. Donc là, du coup, ils avaient classé les antipsychotiques, les, les plus hyperprolactinémiants, donc la rispéridone, la palipéridone, la misulprine, et les moins hyperprolactinémiants, la kétiapine et la répiprazole. Donc là, je vous présente, euh, c'est des résultats d'une de, méta-analyse de 2019, donc, qui est parue dans l'ancêtre, qui s'intéressait aux effets donc, thérapeutiques et aux effets secondaires de 32 antipsychotiques. Donc là, il y avait 90 essais contrôlés randomisés par rapport au placebo, avec 21 569 patients. Et donc, dans ces essais, on retrouvait des, euh, des résultats donc, pour l'hyperprolactinémie. Pour donc, il y avait une hyperprolactinémie significative, donc euh, par ordre décroissant, donc je vous ai noté, mais on voit dans le schéma, donc il y a la palipéridone, la rispéridone, la misulpride, l'alopéridol, l'olanzapine. Donc la clozapine, on le voit en haut du schéma, donc il avait plutôt un rôle protecteur par rapport à l'hyperprolactinémie. Et il y avait un rôle euh, un peu protecteur, mais beaucoup plus léger pour l'arépiprazole. Donc, euh, maintenant, je parlais des recommandations donc, de prise en charge. Donc, euh, quand est-ce qu'on recherche en gros une cause somatique devant une hyperprolactinémie Donc, là, je me suis basée donc, sur euh, une revue encore de 2014. Et sur un article donc de enfin, un papier de 2017 donc en fait c'était une réunion d'experts en fait endocrinologues médecins internistes psychiatres et oncologues donc c'était réuni en fait qui avait fait une revue de littérature et qui avait donc sorti des recommandations euh, du coup pour essayer de faire un, sorte de, de, oui, des sorte recommandations communes parce qu'il y avait des recommandations donc, qui étaient sorties en, en 2011, en fait, de la société endocrino qui recommandait de donner des agonistes dopaminergiques donc, en fait, pour euh, réguler l'hyperprolactinémie, sauf que bah, l'agoniste dopaminergique, c'est sûr que chez des patients qui prennent déjà des antipsychotiques, bah, il y a un risque de rechute. Donc, euh, du coup, là, voilà, ces personnes s'étaient réunies pour vraiment donner un petit peu des règles chez les patients qui ont une hyperprolactinémie sous antipsychotiques. Donc, la cause donc globalement, quand il y a une hyperprolactinémie modérée, donc moins de 1064-1008 par litre, et asymptomatique, donc il recommandait une surveillance annuelle. Lorsqu'il y a une hyperprolactinémie sévère, donc là les deux papiers, donc il y avait une discordance. Dans la revue de 2014, l'hyperprolactinémie sévère, ça voulait dire plus de 2021 millilitres par litre. Et dans celle de 2017, ça voulait dire donc, plus de 1064 millilitres par litre, et ou symptomatique et ou prolongée. Donc sévère, c'est également quand c'est symptomatique et quand c'est prolongé. Dans ce cas, il recommandait une consultation spécialisée, donc pour éliminer une cause somatique comme un adénome. Donc, une fois qu'on a éliminé la cause somatique, donc il recommandait différentes stratégies. Donc, euh, par exemple la première donc c'était diminuer la dose de traitement. Donc cependant il y a un risque quand même de rechute et euh, sachant que l'hyperprolactinémie donc elle peut apparaître également à faible dose, elle n'est pas spécialement dose dépendante. La stratégie 2 donc c'est un changement de traitement donc de passer d'un traitement très hyperprolactinémiant vers un moins hyperprolactinémiant. Par exemple pour aller vers la kétiapine, la ripiprazole, la clozapine. La stratégie 3 donc c'était euh, jonction d'aripiprazole. Donc il y avait différentes notamment euh, études multicentriques donc qui s'étaient intéressées à ça sur euh, 139 patients où effectivement donc, on leur donnait en plus du traitement qu'ils prenaient 5 mg d'aripiprazole, on avait vraiment une grosse baisse de, de l'hyperprolactinémie. l'hyperprolactinémie. Alors il y avait une stratégie 4 du coup qui était notée mais que ensuite j'ai enlevé parce qu'il parlait d'éventuellement de, de donner effectivement des agonistes dopaminergiques. Euh, il recommandait donc certains agonistes euh, alors, le problème en fait, c'est que les adonis dopaminergiques, globalement, euh, soit dans le Vidal, ils sont contre-indiqués en cas euh, dans, de prise d'antipsychotiques, ou sinon, ils recommandaient la bromocryptine, et c'est très controversé, qu'il y avait des cas euh, d'AVC, de convulsions euh, et d'hallucinations. Donc, pour l'instant, c'est plus du tout recommandé. Du coup, je l'ai enlevé. Euh, alors, ensuite, dans le papier de notamment en 2017, il parlait aussi de considérer particulièrement un risque personnel ou familial de cancer du sein et ou d'ostéoporose, mais il ne détaillait pas plus. Donc ça c'est voilà je vous ai mise pour ça entre guillemets alors ensuite les traitements des effets indésirables donc ils, ils aussi des recommandations donc, pour traiter les effets secondaires donc pour tout le monde globalement une supplémentation vitaminique en cas donc, de déficit en vitamine D euh, un régime méditerranéen, l'activité physique arrêter le tabac et diminuer l'alcool donc ça c'est pour diminuer le risque d'ostéoporose pour les femmes donc globalement si elles avaient une aménorrhée de plus de six mois donc ils recommandaient de donner une pilule contraceptive donc une supplémentation hormonale pour prévenir l'ostéoporose et en cas d'ostéomalacie donc prolongée il recommandait donc de donner des œstrogènes chez les hommes euh, en cas d'hypogonadisme et d'ostéomalacie prolongée il recommandaient donc euh, des hormones donc la testostérone et en cas de dysfonction érectile donc les inhibiteurs de phosphodiastérase, sachant que c'est pas remboursé donc pour les patients c'est pas pas toujours simple mais voilà donc c'est ce qui est si recommandé alors, pour retourner rapidement donc, au cas clinique, donc, on avait notre patiente qui avait un intestin familial cancer du sein, du sein chez sa mère, donc qui en était décédée. Elle était dans le cas où elle avait une donc supérieure à 1064 ml par litre. Elle était symptomatique avec une galactorée et elle était donc prolongée de plusieurs mois. Donc, globalement, on a recommandé une consultation endocrino pour un avis spécialisé avec, je pense, donc, une IRM hypophysaire. Et on a recommandé de changer son traitement antipsychotique type psychotique pour de la clozapine, donc qui est protecteur vis-à-vis -vis de l'hyperprolactinémie. C'est un traitement qu'elle avait déjà eu, qui avait été efficace. Voilà. Merci de votre attention.